À tous. bonsoir à tous salut à tous bienvenue à l'émission Pendule à l'heure l'émission qui remet les pendules à l'heure sur la doc la déontologie chrétienne j'y arrive et l'émission qui répand un esprit de foi dans votre maison j'ai avec moi des vétérans des ministères ACER, j'ai le pasteur isaac euh, à ma droite gloire à dieu j'ai le pasteur Darius avec moi et le pasteur gentil ma foi aussi avec moi nous allons vous parler de du chrétien et les business. Le chrétien et les affaires. Un sujet, mais extrêmement passionnant, Pasteur. Amen. Un sujet très passionnant. Pasteur Isaac, un sujet très passionnant. Bonjour, apôtre. Merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission Pendule à l'Heure. Mmh. Effectivement, c'est un sujet passionnant, mmh. très, très bien. important. Mmh. Et euh, peut-être pour ne pas être long, on voit que dans Proverbes chapitre 21 que Dieu va dire que le juste a l'huile mmh. et la richesse la et que ouais. l'insensé va engloutir toutes ces choses-là. Mmh, On voit mmh, déjà mmh. que Dieu place quand même quelque part mmh. la richesse, l'abondance quasiment au même niveau que l'on C'est pour nous dire vraiment que ce thème est extrêmement important. Franchement, ton gilet est beau et le thème s'y prête. S'il vous plaît, mettez un peu le pasteur Isaac. Hein? Il est vraiment beau. Il est beau son gilet. Je le dis la même chose. Il est vraiment beau. Et là, on est sur le thème des business. Il a un gilet mmh, de mmh, businessman. Business. <rire> non, il est merci vraiment beau. Il est vraiment beau ton gilet. Oui, pasteur, euh, pasteur Darius ou pasteur Gentil, en tout cas, tout dépend. Bah, merci Apôtre pour l'opportunité. Amen. Euh, je pense qu'effectivement c'est un thème qui est très important, un thème qui a été pendant des années, pendant longtemps. Mmh. Euh méconnu par ouais, ouais, euh, ouais, par ouais. les chrétiens parce mmh. que les affaires étaient dissociées justement de de la justice parce qu'on se disait que le juste devait vivre par la foi et la mmh. foi était mal comprise mmh. parce que vous voyez la foi comme le thème de pauvreté alors que euh, les affaires le business la richesse l'abondance la prospérité font partie justement de la vie à laquelle Dieu nous appelle mmh. Donc, voilà. ouais pasteur darius merci à beaucoup pote pour l'opportunité encore une fois euh, comme le pasteur gentil vient de dire je pense que c'est on a très longtemps mis de côté, j'ai envie de dire, euh, le thème des business et des affaires, mm. euh, en tout cas dans le milieu francophone, hein. mm. euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, sans finance, il serait compliqué en fait de sponsoriser l'évangile en mm -hmm, fait. Vrai. Donc, euh, or les finances vont venir par rapport aux choses que nous, a, nous allons entreprendre. En fait. mm -hmm, donc, mm -hmm. on parlera là de business. ça voilà, Donc, du coup, euh, quelque part, euh, ça peut, ça va freiner un petit peu la, euh, euh, la propagation de l'évangile. ça. Fait. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, en se concentrant un peu plus sur les business, quelque part, on est en train de donner une porte mm -hmm. à la propagation de l'évangile. En fait. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est un sujet qui est très très important mm -hmm. euh, par rapport au, pour le chrétien en fait, tout simplement. C'est une nouvelle. Série, il va falloir démontrer déjà aux chrétiens hein, Qui mmh. nous regardent actuellement mmh. Que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres ah, mmh. mmh. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment Qu'on renverse les forteresses et les raisonnements mmh. par rapport aux chrétiens et la pauvreté. Mmh. Tout à fait. Mmh. Non, je pense que la Bible va le dire dans le Nouveau Testament. Mmh. On voit dans l'Ancien Testament comment mmh. ces personnages bibliques étaient dans l'abondance. On peut citer Abraham, David, Salomon, mmh. Genre, mmh. pas même d'autres rois, le roi Ozias, qui a mmh. fabriqué les machines. Mmh. Je pense que Dieu est un Dieu d'abondance. Il veut que ses enfants soient dans l'abondance. Dans Amen. le Nouveau Testament, on voit que la Bible va nous dire... Jésus est devenu pauvre pour mmh. que nous nous soyons riches. Amen. Donc euh, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et puis on peut peut-être ajouter... Euh, il est important de définir la richesse parce mmh. que c'est vrai qu'on va d'abord définir la richesse comme quelque chose de matériel mmh. or c'est d'abord quelque chose de spirituel, c'est un état d'esprit sur yes. place même mmh. euh, donc euh, mmh. c'est important peut-être de définir tout, mmh. tous ces petits points là par rapport à la richesse quoi. Mmh. Mmh. Et je pense également, la Bible va dire que je souhaite que tu prospères à, à tous, tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, comme le pasteur Isaac est en train de le dire, je pense que c'est d'abord un état mmh. intérieur d'abord mmh. et que l'extérieur est le reflet de ce qui il y a déjà à l'intérieur mmh, en fait. mmh. et euh, d'ailleurs il a été démontré à plusieurs reprises euh, lorsqu'on a vu des personnes qui sont devenues millionnaires ou milliardaires mmh. dans le coup au loto quelques années plus tard ils avaient perdu en fait tout mmh. ce qu'ils avaient gagné pourquoi mmh. parce que il faut que leur état intérieur corresponde à ce qu'ils ont à l'extérieur mmh. et tu nous enseignais souvent que euh, en fait, euh, notre capacité de gestion euh, est déterminée par ce que nous sommes à l'intérieur mmh, en fait, mmh. et que ce que nous avons en fait, reflète ce que nous avons à l'intérieur mmh. donc si nous voulons nous enrichir, il faut changer ce que nous sommes à l'intérieur mmh. donc euh, encore une fois, pour appuyer sur le fait que le chrétien a besoin d'être riche, c'est que euh, s'il si n'est pas riche matériellement, c'est mmh. que quelque part à l'intérieur il n'a pas encore Totalement été renouvelé est en ça. Fait. Mm, est ça. Effectivement, c'est mm. simple, c'est que en fait la richesse ou même la prospérité en soi n'a mm. rien à voir avec l'accoutrement. Parce que très ça. souvent on va se dire, il faut que je m'habille bien mm -hmm. la, et la richesse en fait est liée à l'apparence. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la loi des apparences, mm -hmm. mais la loi des apparences est, est liée à la foi et à notre ça. système de pensée. Ça, ça veut dire mm -hmm. que si je, je n'associe pas la loi des apparences mm. à mon système de pensée, j'aurais toujours beau m'habiller et investir beaucoup d'argent, ça ne fera pas de moi quelqu'un de riche. Et on mm. le voit dans certains pays, bah notamment même le pays d'origine dont, euh, dont je suis issu, le mm -hmm. Congo, on voit beaucoup de gens qui sont dans la sapologie, ce mm -hmm, genre de choses, mm -hmm. et qui vont investir beaucoup d'argent dans leurs vêtements, mais quand mm -hmm. on arrive chez eux, on se rend compte que euh, leurs vêtements ne sont pas le reflet de ce qu'il y a dans mm -hmm. leur appartement. – D'accord, mm -hmm. donc déjà c'est une mentalité, c'est mm -hmm. euh, déjà de l'intérieur, avant mm -hmm. que ça ne soit de, de, de l'extérieur. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut donner des preuves aux gens que Dieu n'est pas pauvre, que Jésus n'est pas pauvre et que Dieu ne veut pas alors que nous vivions dans la pauvreté. Ah, bien sûr, parce que mmh. Dieu va dire « l'or et l'argent m'appartiennent ». Voilà. S'il dit « l'or et l'argent m'appartiennent », c'est déjà une preuve que bah, lui-même il est riche. Voilà. Parce que personne ne peut faire une telle affirmation mmh. sans, être, euh, sans être riche. Riche, c'est ça. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui dire « l'or et l'argent m'appartiennent <rire> ». Et sur un, dans mon compte <rire> bancaire, je <rire> sais à découvert, ça n'a aucun voilà. sens. Donc voilà. Ce n'est même pas qu'une déclaration euh, liée à l'espérance, c'est mmh. une déclaration de ce qu'il est réellement. C'est vrai, c'est vrai. Et puis la Bible, ah, on sait que Dieu ne manque de rien. Il mmh. n'y a que les riches qui ne manquent de rien. C'est ça. Mmh. <rire> voilà, on ne peut pas ça. manquer de rien et être pauvre en même temps, mmh. c'est contradictoire. Mmh. Et mmh. Dieu ne manque de rien. Il a tout ce qu'il veut, comme il veut, comme il veut. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes vont dire que les riches comprennent mieux Dieu. Mmh. Parce qu'ils vont forcément vivre une certaine réalité que Dieu a, uh -huh. c'est-à-dire le fait de manquer de rien pour ne pas... Pour pas pour être plus, plus, pour équilibrer un peu, manquer de très peu de choses. Mmh. Pour une mmh. personne, par exemple, qui n'est pas née de nouveau, mais un riche va généralement manquer de rien. Mmh. Il va pouvoir avoir accès à ce qu'il veut, mmh. aller où il veut, mmh. faire ce qu'il veut, en fait. Mmh. Donc, il va pouvoir concrétiser tous ses projets. Mmh. Et en général, lorsqu'on regarde, Dieu ne manque de rien également. Or, un pauvre, il manque de tellement de choses. Ouais. Il est tellement plus focalisé sur ce qu'il manque mmh. plutôt que sur ce qu'il a. Donc, je pense que le simple fait de savoir que notre Dieu, notre mmh. Père, mmh. ne manque de rien, mmh. il aimerait que ses enfants également ne manquent de rien. Mmh c'est mm -hmm. contradictoire de dire notre père ne manque de rien mais par contre ses enfants doivent manquer de tout voilà. c'est vraiment <rire> contradictoire hein. c'est vraiment <rire> contradictoire c'est même ce que dit la parole de Dieu le temps que ça mijote c'est même ce, que... <rire> même ce que, que, dit que dit la parole de Dieu parce que là ça mijote passe, le psaume 23 va dire l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. de rien en fait c'est totalement lié ça. Et, et Paul va, va le dire dans je pense Philippiens 4 verset 19 il va dire et mon Dieu pourvoira ah, à tous tout. vos besoin ah mais... selon sa richesse mmh. avec gloire. Donc ça montre que déjà Dieu est riche. Est et dans le fait qu'il soit riche, qu'il soit Jéhovah j'irai en pourvoyant, il va pourvoir dans sa capacité illimitée qui est mmh. la sienne. Mmh. Mmh. Mmh. C'est vrai, et, et quelqu'un, quelqu'un. Quelqu'un qui, qui est pauvre ne peut pas avoir dans sa cité des rues pavées d'or. Impossible. C'est impossible. <rire> il va déjà commencer par prendre ses or pour manger. déjà. Moi, voilà, voilà, manger. voilà, voilà, c'est ça. Donc, le, le, le, au ciel, c'est des rues pavées d'or. Ouais, c'est quand même une image qui est très forte parce mm. que des, les, des rues pavées d'or, ça veut dire qu'il marche sur l'or. C'est ça. C'est un symbole fort. Ça veut dire qu'il est au-dessus même de la richesse. En fait. C'est ça. C'est qu'il marche dessus. Voilà, c'est que quelque part, ça me rappelle ce que la Bible va dire à propos de Salomon mm. qu'à un moment donné, le pays était devenu tellement prospère que même mmh. l'argent était devenu comme des cailloux en fait, c'est les gens marchaient dessus et mmh. voilà, et je pense que nous devons arriver à ce niveau où nous acceptons la vérité telle qu'elle est dite dans la parole de Dieu, c'est mmh. pas parce que des gens n'arrivent pas à s'enrichir mmh. ou bien qu'ils ont, ont longtemps vécu dans la pauvreté, que ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons riches, mmh. mais que nous soyons à l'aise et j'aimerais aussi euh, parler d'un autre aspect, souvent, on parle, quand on parle richesse, on pense argent mmh. le, le, ce, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons pas dans le besoin, mmh. comme il dit Mmh. « Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. » J'aime mmh. bien en anglais, on dit « The Lord is my shepherd, I shall not want. Mmh. » Ça veut dire je ne je me trouverai pas à un moment donné en train de désirer avoir quelque chose, mmh. vu que j'aurai tout. Le but de Dieu, ce n'est pas forcément de nous donner de l'argent, mmh. c'est de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Et or, le moyen pour pourvoir à tous nos besoins, ça passe des fois par l'argent. C'est ça. Mmh. D'où le fait que ne pas être riche et dire que Dieu pourvoit à tous tes besoins, c'est un peu contradictoire. C'est contradictoire. Mmh. contradictoire. Et puis même la, la, la richesse aussi, on va le voir, va va éradiquer pas mal de problèmes. Yes. C'est ça parce que celui qui est riche ne pense, pense pas ba. à certaines choses. C'est ça. Ça veut dire que sa tête est reposée. C'est vrai que ça. tout ce qui va être lié peut-être à, à sa santé, mm. en partie, il ne va pas y penser parce que ça. même des problèmes de santé peuvent être résolus grâce à la richesse. Ça, ça veut dire, ça. dire que quand j'ai de l'argent, je suis tellement euh, euh, euh, tranquille qu'il y a certains problèmes ou certains maux que je ne vais pas ressentir alors que le ça. pauvre va avoir certains problèmes qui vont ressurgir à cause de ça. Euh, le, titre, le titre de Dieu aussi, c'est le roi des rois. Le, le roi des rois, on mm -hmm. sait que les rois sont riches parce qu'ils disposent de beaucoup de choses. C'est qui ce roi qui est le roi des rois, mais lui dispose de rien ouais. et il est pauvre. Est ça. <rire> non mais c'est ça. <rire> – On ne sait pas ce qui arrive au passé exact. C'est d'habitude, il est très loquace. Je... – hein. Je les écoute. Non, mais en fait, c'est vrai que la notion de richesse, comme on l'a dit, ce n'est pas d'abord le matériel. Et mm. Je reviens quand même un peu sur le, le proverbe 21-20 mm. qui, va, qui va associer l'oncio à... À, mmh. comment dire ça, la richesse, je pense que mmh. la richesse c'est encore une fois vraiment un état d'esprit mmh. c'est comment dire ça, c'est un état d'âme, c'est mmh. un état intérieur, je mmh. pense que c'est d'abord ça la richesse mmh. on, on voit qu'à un moment Salmon a pu accumuler mmh. au bout d'un moment on peut voir que Salmon n'était pas riche en mmh. fait mmh. Euh, donc mmh. quelqu'un qui est même qui a, qui a du matériel peut mmh. se retrouver avec des besoins mmh. peut, enfin, peut être vivi comme quelqu'un qui est pauvre je mmh. pense que mmh. tout par la richesse c'est d'avoir quelque chose d'intérieur, mmh. on mmh. peut même dire qu'un juste peut choisir. Il faut, faut quand même le dire. C'est pour mm. ça la Bible dit que euh, il s'est fait pauvre pour que, pour que mm. nous soyons riches. C'est une place. C'est d'abord une identité, la mm. richesse. Donc mm. le juste peut choisir d'être dans l'abondance mm. ou de vivre avec le minimum. Être même parfaitement approvisionné. Mm. On le mm. voit mm. avec mm. Élie, avec plein plein d'autres. On ne sait pas d'abord... Une affaire de Donc, matériel. Quand, le, quand le pasteur Isaac parle mm -hmm. bien sûr de Salomon qui s'est appauvri à un moment donné, ce n'est pas matériellement, mm -hmm. c'est dans la distance que Salomon a eu avec Dieu. Oui, oui, parce que oui, la prospérité, elle est d'abord dans l'esprit, ah, en oui, fait. Oui. C'est-à-dire, notre esprit mm -hmm. il doit vraiment prospérer en ayant une communion mm -hmm. permanente avec Dieu et mm -hmm. en étant rempli de la parole de Dieu. C'est là mm -hmm. où notre esprit prospère. Yes. Notre âme aussi prospère mm -hmm. lorsqu'elle est remplie de la parole et que nos émotions sont maîtrisées, mm -hmm. contrôlées, Même. que notre caractère mm -hmm. est vraiment rempli de la parole mm -hmm. de Dieu. Et après cela, matériellement, euh, il y a maintenant des choses qui vont suivre. Mm -hmm. mm -hmm. en fait, c'est pour ça je vais... mm -hmm. Effectivement, j'aime bien vraiment ce que l'apôtre vient de dire. Après, les choses vont mm -hmm. suivre. Je mm -hmm. pense que c'est quelque chose de fatal. Je mm -hmm. pense que c'est pour ça que Dieu va vraiment dire, là, là c'est Salmon, je prends un mm -hmm. proverbe qui va dire, le juste, il dit bien mm -hmm. le juste, il, y a, il, il a, a, il, y a il y a des trésors, vois, des trésors précieux, il il a de l'huile dans la maison Donc on voit vraiment qu'il lit les deux. Il lit vraiment, je pense, mmh. que quelqu'un qui est à qui l'onction, mmh. qui est bien à l'intérieur, aura forcément l'abondance. Mmh. Mmh. Et mmh. ça fait même que cette personne n'a même pas besoin d'accumuler. Mmh. J'aime bien, c'est un homme de lui qui parle de ça, qu'Elie était parfaitement approvisionné. Mmh. Et ça nous montre comment on peut ne pas accumuler, mais le fait d'avoir un état d'esprit, mmh. être au beau fixe, ça veut dire qu'on est ouin. Mmh. Ça veut dire qu'on peut, les choses peuvent venir seulement par nous. J'aime bien mmh. ce que Paul va dire dans Ephésiens mmh. 3.20, celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons mmh. et demandons mmh. par la puissance qui agit en nous. Mmh. Donc on voit quand même la richesse, c'est d'avoir quelque chose de spirituel. Mmh. Parce qu'effectivement, on peut même avoir de, du matériel, des finances, mmh. mais dans les besoins. Mmh. On peut mettre malade et mmh. ne pas trouver les solutions. Or, je mmh. pense que quelqu'un qui est d'abord dans un état de quiétude, comme on l'a vu dans le... Qui est d'abord moins vraiment à beau fixe, mmh. déjà c'est quelqu'un... Ça fait même que cette personne-là, comme <rire> deux, parfois j'oublie mm. même de manger. Il ne pense mm. même pas à ces choses-là. Mm. Il y a une abondance d'abord intérieure. Je pense mm. qu'il faut qu'on insiste là-dessus. La richesse est d'abord quelque chose de spirituel. Ok, mais ça, ça on va insister. Euh, oui. Je ne t'inquiète pas. J'aimerais juste ajouter va... par rapport à ce qu'on t'entend. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'était de démontrer que Dieu est riche. Dieu oui. riche ouais. Et après de <rire> démontrer que Jésus est riche. Mm -hmm. Et après de démontrer que Dieu ne veut pas que bah, nous moi, soyons… – Moi, j'allais parler de, de Jésus. Jésus. En fait, C'est ça le but. Moi, aller dans ce sens. Et la richesse. Comment devenir... Ça, on va parler de bon, ça. D accord, d accord. La richesse intérieure, mmh. tout ça, on va parler mmh. de mmh. ça. Parce que, en fait, si on n'arrive pas à démontrer que Dieu est riche mm -hmm. et que Jésus n'était pas pauvre, oui. euh, on aura du mal à démontrer que nous aussi, Dieu nous veut que nous soyons sincères. dans le même état. Et mm -hmm. après, mm -hmm. maintenant, on va embrayer sur euh, la richesse, comment la voir, comment mm -hmm. se <rire> oui. programmer à, oui. à, à, à être riche. Oui, je veux vraiment rebondir par rapport à ce que je viens de dire. Oui. C'est vrai qu'il y a des aspects, on peut voir qu'il avait un trésorier, ouais. on voit qu'il n'y a que quelqu'un de riche quand même. Donc là, on va déjà à Jésus. On revient, on revient, on revient à Jésus. On déjà à Jésus. Donc, il à Jésus. Enfin, pour montrer que Dieu est riche, Jésus. bah, il Dieu, Jésus. En c'est que Jésus montrait qu'il était riche. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un trésorier. Il y a un trésorier. L'aspect que je vois bon Tu ne peux pas avoir un trésorier pour pouvoir gérer 20 000 francs de femmes ou pour gérer 30 euros. Ça, c'est vraiment bon. On monte l'abondant. Mais je veux quand même revenir sur l'aspect de la spiritualité la richesse. On voit quand Jésus, il n'y a que quelqu'un de riche qui peut nourrir plus de 5000 personnes. Mmh. Et on sait mmh. souvent dans les réunions, il y a plus d'âmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Donc il a pu nourrir plus de 10 000 personnes mmh. euh, avec les enfants et ainsi de suite. Mais on ne on, on, on nous montre pas qu'il va, il va dire peut-être à Pierre, à Jacques, mmh. euh, tenez peut-être 10 000 dollars, allez acheter du pain et du mmh. poisson. Mmh. C'est-à-dire est là, Mmh. avec ce qu'il est. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect de la richesse. Mmh, c'est sûr mmh. qu'on peut voir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comme on l'a vu. Mmh. C'est la richesse. Mais on voit quand même que la richesse, c'est d'abord quelque chose spirituel. Mmh. On voit que Jésus, pour nourrir les 10 000 personnes, mmh, mmh. il ne sort pas l'argent. Il mmh. ne sort pas, j'ai une poissonnerie, j'ai une boulangerie. Il est là. Mmh. Il prend une matrice et il fait le miracle. Mm -hmm. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça, cet aspect, la richesse d'abord, mm -hmm. que Dieu, Jésus nous montre qu'il était riche de par l'onction, de par la grâce qui était dans sa vie. Mm -hmm. Qu'avec cette grâce-là, on peut finalement avoir tout le matériel qui, qui, qui existe. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment cet aspect que je voulais aborder. Ok, parfait. On va revenir sur Jésus. Comment vous pouvez me démontrer concrètement que Jésus était riche Bon. Je vais parler d'abord finir avec Dieu comme on avait moi Je je vais, Dieu. Okay. Je vais, je vais Allez, rester sur Dieu. On était <rire> sur Dieu, pasteur Isaac. <rire> en fait, l'autre euh, chose aussi. On est aussi. sur Dieu. On fait preuve de patience. <rire> ce, que, ce que le pasteur Jean tout à l'heure a dit était très intéressant parce qu'en en fait, on va se rendre compte que la richesse va, ch va chasser la religion. Mm. Dieu veut que nous soyons riches parce que Dieu est riche premièrement et parce mmh. qu'il y a des fois des sujets de prière qu'on a, qu'on n'est pas censé avoir en fait. Mmh. Celui mmh. qui va prier par exemple pour avoir une voiture, pour avoir une chemise, pour avoir, euh, je ne sais pas, euh, mmh. des choses matérielles, mmh. on n'est pas censé les demander. D'ailleurs Jésus va l'expliquer mmh. en voilà. disant qu'on n'est pas censé que demander que ces choses-là. Ce choses sont les païens ce qui s'inquiètent voilà. C'est ce le, le, le basique. C'est le fait. basique en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est des choses que nous sommes censés avoir parce que si Dieu considère que nous sommes censés avoir ça alors que les païens considèrent que ceux qui ont ça c'est les riches, Mmh. Alors c'est que nous sommes censés être riches en fait. Ça, Donc ça. du coup, il euh, y a des prières par exemple, on va demander une voiture, mmh. on va demander à avoir un appartement, mmh. et on va penser vraiment que ça vient du cœur qu'on est sincère. Or ça crée la religion c'est un état de pauvreté qui crée sa religion. Ça. Finalement qui nous éloigne vraiment de Dieu. parce mmh. Et là on va se retrouver à prier à demander des choses qu'on n'est pas censé demander. Mmh. On va se croire humble en fait, mmh. alors mmh. que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc ça c'était pour expliquer que Dieu mmh. nous veut riches pour que nous puissions sortir de la religion. Mmh. Donc, après, sauf si, je vais rajouter par rapport à oui, Jésus. Oui, non, on va, on va parler par rapport mmh. à Jésus. C'est important que vous puissiez correctement suivre cette série. Vous savez, euh, on va vous dire des choses graves. Mais, vous comprenez Des choses vraiment graves mmh. par rapport à notre temps. Mmh. Vous suivez Moi, je suis convaincu que je suis appelé à préparer les futurs milliardaires. Vous comprenez qui vont, qui vont être dans le top 10 Amen. des hommes les plus riches Amen. de la planète avant le Compliment retour de Jésus. Ça, Moi, je suis de ceux qui pensent que l'église que le Seigneur viendra chercher, c'est une église glorieuse, yes. sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais arrêtons-nous déjà, vous comprenez, à glorieuse. glorieuse. Tu ne peux pas être glorieuse si tu n'as pas les finances, mm -hmm. en fait. Vous comprenez ça mm -hmm. Parce que la gloire, quand on va étudier c'est quoi la gloire, vous allez voir, quand on parle de Salomon et sa gloire, mm -hmm. okay, on parle aussi de la richesse de sa yes, yes. Et donc, le sujet que nous sommes en train d'aborder va certainement vous mettre sur l'autoroute du millionnaire. Yes. C'est pour ça que vous devez suivre attentivement ce que nous vous disons. On va vous donner les arguments bibliques. Donc, on essaie de vous démontrer que Dieu est riche. Mmh. Vous suivez, Dieu n'est pas pauvre. Mmh. Maintenant, on va vous démontrer que Jésus était riche et qu'il n'était pas pauvre. Parce que mm. beaucoup de personnes pensent que Jésus était pauvre. Mm. Et ils vont prendre le verset qui dit « Il s'est fait, fait pauvre, pauvre de riche qu'il était ». Mais mm. en fait, ce que Jésus avait sur la terre, comparé <rire> avec ce qu'il avait au ciel, mm. je suis désolé, on peut considérer cela comme de la pauvreté, mm. parce qu'au ciel, il avait bien plus. Mm. Je vais vous mm. prendre un exemple très simple. Euh, dans votre quartier, vous gagnez par exemple 10 000 euros, 10 000 euros par mois. Mm. Et vous vivez bien en fait. Vous mm. suivez mm. Mais je suis désolé, en face de Bill Gates, vous êtes un pauvre. Non, ça. Je ne sais, si, sais pas si vous voyez ça. Non, en face de Bill Gates, vous êtes un pauvre. Parce que lui, pendant que vous gagnez 10 000 euros par mois, lui, c'est des millions. Vous comprenez qu'il gagne des, des milliards qu'il gagne par, par, par, par mois. Exactement. Bah, après, il y a l'argument que vous avez évoqué tout à l'heure, disons que euh, quelqu'un ne peut pas avoir un trésorier et être pauvre. Mmh. Et en plus, quand on voit les personnes qui accompagnaient Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'était quand même des personnes influentes mmh. dans la société Tout dans laquelle fait. ils étaient. Mmh. Et quelqu'un ne peut pas être accompagné par des personnes influentes mmh. sans lui-même bénéficier aussi de, des finances qui, mmh. euh, qui mmh. accompagnent mmh. ces mmh. personnes-là. Donc déjà, mmh. ces arguments-là. Mais il y a un argument aussi quand même qui nous montre mmh. que Jésus est riche, c'est que Jésus sait où se trouve l'argent. Mmh. Jésus va dire à Pierre pour payer les impôts, va, pêcher le premier poisson. Ça veut mmh. dire que Jésus n'avait aucun problème mmh. de trouver là mmh. où était exactement l'argent yes. et pour moi la richesse aussi liée à ça le riche aujourd'hui sait où il doit investir pour avoir l'argent et jésus savait où yes. il devait investir il devait trouver Amen. le premier vrai. poisson ça veut dire que jésus dans sa mentalité savait exactement où se trouvait l'argent et pour mmh. moi il n'y a que des personnes riches qui peuvent savoir où se trouve l'argent mmh. donc c'est un argument de poids pour montrer que jésus... c'est même la particularité des personnes riches hein. ça exactement. parce que parce que <rire> c'est même, <rire> même la particularité parce que quelle est la différence entre le peuple et le c'est là où il y a l'argent. Le pauvre n'arrive même pas à savoir, voir là où il y a l'argent. C'est ça, merci. J'aimerais aussi encore parler dans notre argument pour revenir vraiment. Après, on va donner la parole au <rire> Au début de la vie de Jésus. Mmh. C'est-à-dire vraiment au début. Jésus doit naître. Et mmh. voilà, Marie et Joseph sont en train de se diriger vers. Euh, euh, euh, – Bethléem. Bethléem – ouais. voilà. Et du coup, pourquoi il se dirige là-bas Parce que euh, l'empereur le, a demandé le recensement, mm. il a demandé que chacun aille dans sa ville natale mm. pour pouvoir en fait se faire recenser, pourquoi mm. Pour mmh. payer l'impôt. C'est ça. Les gens pauvres ne payent pas d'impôt. Mmh. Mmh. Ils n'ont mmh. pas, mmh. pas à se faire recenser pour payer d'impôt. Mmh. Déjà. Ça veut dire que les parents, déjà, de Jésus mmh. devaient payer l'impôt. Mmh. Donc, ils vont se déplacer là-bas pour payer. Ils mmh. vont arriver à un moment donné et on va souvent dire que Jésus est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mmh. Or, ils ont cherché de la place à l'hôtel. Il n'y avait, mmh. avait plus de place. C'est ça. Mais pourquoi il n'y avait plus de place Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient en ça. même temps et ça. du coup, tous les hôtels avaient été pris, en fait. La Bible ne dit, la Bible ne dit pas <rire> qu'il est né dans une crèche parce qu'il mmh. est pauvre. Il était pauvre, Enfin, La Bible dit, c'est clair, là-dessus, il est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels. C'est ça, en fait, ce que la Bible dit. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est né dans une mangeoire parce qu'il était pauvre, donc il ne pouvait pas regarder là où il est né. Il est né dans un endroit modeste, machin. C'est comme si Bill Gates arrivait ici, tous les hôtels sont complètement fermés. Vous suivez, et le seul truc qui est ouvert, c'est un Airbnb dégueulasse, tout ça, il est obligé de dormir là-bas. que vous suivez, c'est ça, en fait. Même, tout est fermé avec une voiture et donc voilà. sa voiture et c'est sa voiture, c'est une fiat <rire> voilà, une non pas du tout, justement comme pour dire en fait que c'est pas parce qu'il est né là-bas qu'il était pauvre mmh, mmh. et exactement. ensuite il y a une chose qu'on oublie souvent et j'ai médité beaucoup sur ce passage lorsque les mages vont venir mmh. là encore il y a deux points la Bible dit qu'ils ils, ils entrèrent dans la maison. Mmh. Ils ne sont pas rentrés dans la mangeoire mmh. parce qu'ils sont rentrés dans une maison. Le temps mmh. que les mages viennent, mmh. Jésus était déjà dans une maison. C'est ça. La maison ça, sortait d'où oui, oui, oui, oui, oui, D'où venait oui, oui. cette maison. Oui, les parents oui, oui, oui. avaient déjà soit acheté, soit fait construire une maison, mmh. ou sinon loué, mais pour ça, de toute façon, il faut de l'argent. Voilà. Quand ils vont arriver, ils vont donner de la mire de l'encens et de l'or. Mmh, mmh. Ce qui veut les dire mages. que des, les mages, quand les mages vont arriver, ils vont donner de l'or, en fait. Mmh. La Bible ne précise pas sur la quantité. Mm -hmm, Mais ce qu'on mm -hmm, sait, mm -hmm. c'est qu'il y avait de l'or. Ce qui ça veut, ça veut dire que déjà, pendant une certaine période de sa vie, il avait suffisamment pour pouvoir Mais à tous ses besoins. – Et c'est peut-être ça, peut c'est même cet argent qui a financé le voyage en Égypte. – C'est ça, ça peut-être, sûrement. Et, en, et oui. en plus de ça, c'est que les mages, vont se déplacer, c'est des personnes quand même qui étaient, comme, qui, comme tu nous as enseigné en fait, si. se déplaçaient à, à plusieurs en, en C'est des rois, des rois, c c des, rois, rois. des rois pour que des rois aillent voir une autre personne qui considérait comme un roi parce qu'ils mm. disaient qu'un roi est né est ils ça. sont venus donner des présents à des rois, parce qu'un roi sait comment on vient le voir avec des présents donc ça. il comprend cette mentalité ça. de donner des présents en fait, mm. ce mm. qui okay. veut dire que je ne pense pas qu'ils ont donné des petites quantités avec le nombre qu'ils étaient sachant en plus que Marie et Vient de la lignée de David. David et Joseph aussi. Donc, de deux côtés, ils étaient riches. On parle souvent de Salomon, mais Salomon s'est enrichi sur la base des conseils de son père. Ce qui veut dire que son père lui a appris comment chercher l'argent où trouver l'argent. Donc, David était déjà très riche en fait. Et donc, du coup, toute cette richesse, je pense qu'elle a traversé les âges parce que même aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont encore des richesses depuis Napoléon. Donc, j'ose imaginer qu'à l'époque, la richesse aussi avait traversé et que l'héritage en fait depuis. David. Donc, c'est pas possible. Déjà, Jésus est né dans une famille riche, mm -hmm. les deux parents étaient riches, mm -hmm. lui-même, on l'avait enrichi à sa il, naissance. Il est de lignée royale. Donc, comment dire déjà une personne qui est de lignée royale, son mm -hmm. père est riche, sa mère est riche, lui-même, on l'a enrichi mm -hmm. quand il était petit, mm -hmm. comment va-t-il commencer par devenir pauvre mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Non, mais franchement, c'est des arguments assez. assez non, fortiment. mais on n'a pas fini, il y a encore par, beaucoup. Hein. Non, lignée. mais il y a encore beaucoup, on va les finir, vous inquiétez pas. Il y a vraiment ceux qui viennent de dire, je veux commencer peut-être par de l'aspect matériel de, de la richesse de Jésus, on voit dans Marc, je pense, chapitre mm. 1, au chapitre 2, mm. qu'il avait une maison effectivement. Il avait une maison quand à, on Capernaum. Va mm. à Capernaum, mm. Effectivement, le, le monsieur qui, mm. qui va être, mais le vois, c'était la maison, la maison, du maison du Seigneur du Jésus. Oui, Jésus. Mm. Donc il avait une maison, il était riche. Mm. Donc il y a cet aspect là. Il est il, est, il, est, il est quand même d'une lignée royale. Mm. Donc mm. on imagine quand même que il y a un certain il y a ça. Mais je reviens quand même sur l'aspect, mmh. euh, l'aspect de la mentalité, de la richesse de Jésus. Non, parce que le pasteur, <rire> non, non, le non, <rire> Non, non. <rire> on dit non, bon, d'abord, que Jésus est riche. Bon, ça non, parle être mal. pareil. On fait la non. parenthèse, on, on revient ça, sur la, la mentalité. Non, on ça. va revenir sur, parce qu'on a là, des là, arguments encore, que Jésus oui, était riche. il y a déjà l'argument de la, la va, va, maison. On -y voit dans Marc, chapitre -y. 1, <rire> qu'il avait une maison. Mmh. Et puis, mmh. mais on voit quand même que il était tellement rempli. Je ne sais mmh. pas, on dit qu'il savait, on dit que les riches savent trouver l'argent. Mmh, mmh, Mais mmh. j'ai l'impression qu'il avait vraiment cette mentalité-là, en fait. Mmh. Je ne sais pas, il n'y a que quelqu'un qui est dans une famille royale, mmh. en fait, qui a cette mentalité de l'abondance? C'est un peu cet aspect-là. On voit qu'il y a déjà, sur le plan physique, Jésus est d'une lignée royale. Et quelqu'un qui est d'une. Et sur le plan de la mentalité aussi. Il ne pense pas désert. En fait, il ne pense pas qu'il y a un manque. Il est dans l'abondance. C'est comme on prend un prince de la famille royale en Angleterre. Il ne pense pas que le pain va manquer, des choses comme ça. Il a ça dans sa mentalité. Sa pensée comme ça. Et on le voit comme avec Jésus. On voit qu'il est issu, il est le fils du roi des roi déjà, mmh, mmh. sur le plan spirituel et sur le plan physique, il est quand même la vie royale. Mais il va marcher sur, surtout avec cette mmh. mentalité-là. Mmh, mmh. Ça fait que, je pense que je pense pas qu'il regardait beaucoup plus physiquement tiens, il y a ceci mmh. pour dire qu'il est dans l'abondance. Mmh. Il avait cette mentalité de l'abondance. C'est mmh. ce qui fait que, quand il se retrouve effectivement pour payer euh, je sais pas, les, les, impôts, les impôts, les taxes, mmh. mais... Il sait qu'il a. Moi, c'est vraiment quelque chose. Il est riche. Il est convaincu qu'il est riche. Il n'en est pas convaincu parce qu'il voit. Et ça, c'est important. On voit comment ces choses-là sont attirées vers lui. Face à quand il fallait payer les impôts avec Pierre, il dit à Pierre, va regarder dans le vent du poisson, il y a un miracle. Face mmh. aux 5000 personnes, il a cette mentalité-là. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, on le voit dans le désert. Trop comment tu dis ça Il y a un ventre là-bas. Ouais, dans le ventre. <rire> va va dans, dans le sens. ventre. <rire> Et puis, il y, y va vois, regarde, il y a un autre aspect. <rire> il y a un autre argument. Parce qu'on va mmh. beaucoup plus Il avait ceci. Mmh. Dans le désert, on mmh. prend mmh. Luc 4. Mmh. Comment il était investi, rempli de cette mentalité d'abondance mmh. mmh. Le diable va lui dire. Adore-moi, je veux te donner toutes ces choses-là. En fait, les richesses, il va refuser. Parce qu'il savait, il avait la révélation de l'abondance. Il savait qui il était, d'où il venait. Parce que c'est quand même important. Parce que beaucoup de gens, ils vont se dire qu'ils vont même confesser la pauvreté parce qu'ils ne touchent pas. C'est ça. Enfin, moi j'ai pu, pu expérimenter ça. Bon, mmh. on peut même parler l'habillement et tout. Il y en a qui essayent de s'habiller, machin, mmh. euh, parce qu'ils se disent non, je n'ai pas. Non, mmh. parfois, on peut, quelqu'un pourrait le dire, parfois je m'habille c'est une mmh. confession, j'affirme ma royauté. C'est ça, l'habillement est une confession. Mmh. Mmh. Est mmh. est une confession. Mmh. Parce que beaucoup de mmh. gens se disent non, je n'ai pas un peu. Qui t'a dit que tu n'as pas mmh. Beaucoup de mmh. gens, je suis... Dieu dit que nous sommes, nous avons. Mmh. Spirituel, nous sommes issus d'une famille royale. Amen. Nous avons, nous sommes riches. Donc, même le fait de s'habiller, c'est une confession. Dire, je peux. Mmh. Moi, je le vois, je peux m'habiller. Parfois, ça vient et tout ça. passe. <rire> <rire> je Alors, vais, en en fait, fait, je vais que... quand même dire quelque chose. <rire> que, en fait, c'est une pensée... Euh... Jésus va quand même dire quelque chose de très fort à ses disciples. Il va dire mmh. pendant tout son ministère, quand il arrive à la fin, mmh. que vous n'avez manqué de rien. Mmh. Mais comment Jésus a pu dire à ses disciples, durant tout son ministère, ils n'ont manqué de rien Ça veut dire que Jésus avait suffisamment pour s'occuper de ses disciples. Mmh. Ils étaient douze. Ils, ils étaient douze. Et, qui et il y avait, avait des gens mmh. qui les suivaient. Oh. Jésus va My dire God. que durant tout son ministère, oh. ils n'ont manqué de rien. Mmh. Ça veut dire que Jésus avait suffisamment mmh. pour mmh. s'occuper de ses disciples et des mmh. familles qui accompagnaient ses ça. disciples. Ça. Il y a autre chose aussi, c'est que quand Jésus, le jeune homme riche, vient voir Jésus, ah. euh, le jeune homme riche, Jésus va dire Va, vends tout ce que tu as mmh. et l'argent que tu as, donne-le aux pauvres. Mmh. Mmh. On sait que Jésus va dire, vous aurez toujours des pauvres. Donc ah, déjà, oui. il ne s'est pas identifié aux pauvres. Il ne s'est pas identifié. Il il identifié Vous aurez toujours des pauvres, pauvres avec voilà. il ne s'est pas identifié aux Il ne s'est pas identifié aux autre, autre chose, c'est que quand il discute avec le jeune homme riche, mm -hmm. on se rend compte qu'il est riche, pourquoi Parce qu'il mm -hmm. ne va pas envier l'argent du jeune homme riche. Ah, ça. Celui mm -hmm. qui est pauvre va se dire, mais j'ai quelqu'un de riche comme mais ça qui vient ça. me voir. Investis, investis en moi. Jésus va le dire, va, vont tout et l'argent, en fait, il non. ne regarde même pas l'argent de, de, en fait, la bon. de, de ce jeune homme, mm -hmm. mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. est déjà dans l'abondance. Donc en fait, l'argent de ce jeune homme ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était bien plus. Mm -hmm. Et il va même lui dire en fait, va, vends tout ce que tu as, parce qu'il savait qu'il allait l'enrichir par mm -hmm. la suite. Ça, mm -hmm. Donc c'est-à-dire oui. qu'il savait déjà comment enrichir les gens, Amen. et cette richesse-là était déjà en lui, donc Amen. il savait que le jeune homme riche n'allait pas être pauvre en venant avec lui. Et si je peux vite faire au bon ce qu'il vient de dire. Il y a vraiment, moi j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit la richesse par rapport au spirituel il envoie les disciples deux à deux. Il leur dit ne pas prendre le sac et toutes ces mmh, choses-là. Mmh, mmh. Mais la Bible ne nous dit pas clairement, peut-être qu'il va leur donner l'argent pour la mission. Mmh, il dit mmh, ne prenez mmh, rien. Mmh, mmh, en fait, pour leur dire qu'en fait, quelque part, le fait que peut-être vous soyez dans le ministère, il y a quelque chose qui est avec vous, mmh. qui, qui fera en sorte que vous, vos besoins soient pourvus en oui, mission. Oui, oui. Ah, ouais, Parce que c'est ce qu'on voit. Encore une fois, y a pas, on voit pas des transactions, le matériel. Mmh. Il dit ne prenez rien, mmh. ne prenez même pas, allez Mmh. Vos besoins seront pourvus. Mmh, mmh. On voit quand même que le fait d'être dans un état, une position spirituelle, mmh. ça attire les richesses, amen. ça attire tout ce qui est richesse physique, matérielle. Amen, amen, amen. Mmh. amen. amen. amen. Je... J'aimerais juste lire un passage, en fait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on voit bien qu'il est rentré dans la maison et non dans la mangeoire, mm -hmm. parce que souvent on est dans une période de Noël où on nous montre que les mages viennent, viennent dans la mangeoire. mangeoire. C'est anti-biblique. Anti et, et je vais compléter ça tout à l'heure. Je mm -hmm. vais vous démontrer mm -hmm. que c'est anti-biblique. Les mm -hmm. mages ne sont pas venus dans la maison, mm -hmm. les mages sont venus dans la maison. Dans la maison. Matthieu, chapitre 2, verset 10. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, mm -hmm. virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de, un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Donc là, on parle des mages, en fait, lisez mm -hmm. l'histoire un peu plus haut. Mm -hmm. C'est des mages qui sont venus, qui sont entrés dans la maison. Mm -hmm. Bon. Une autre histoire encore pour compléter, c'est mmh. que, bon, c'est juste une petite révélation soit dit, soit dit en passant. Mmh. Jésus, à ce moment-là, il avait entre 0 et 2 ans. Mmh. C'était pas un bébé bah, bah, bah Non, exactement. Voilà. Parce que Hérode va leur dire que mmh. tu es tous les enfants qui sont entre 0 et, et 2, 2 ans. ans. Mmh. Pourquoi 2 ans Pourquoi aller aussi loin Parce mmh. qu'il se dit que est dans Il a période, cet âge-là. Âge parce qu'entre le moment où le, les mages mmh. voient l'étoile mmh. et le moment où ils arrivent, mmh. c'était des mois et des mois mmh. de marche. C'était mmh. un très long voyage. Et parce si que ce n'était pas des mages, qui vivaient à Bethléem, c'était des mâches qui vivaient ailleurs, donc ailleurs. ils ont pris mm -hmm. des mois avant d'arriver, mm -hmm. environ deux ans, donc quand ils arrivent, mm -hmm. Jésus a environ deux, deux ans. ans. C'est yes. pour ça que Hérode ne dit pas « Tuez-moi tous les nouveaux-nés nouveau ». Est-ce que vous est comprenez ça, ça? Pharaon mm -hmm. avait dit « Tuez tous, tous les, les nouveau nouveaux-nés yes. », mais Hérode n'a pas dit « Tuez tous mm -hmm. les nouveaux-nés mm ». -hmm. Parce que quand il va faire le calcul, du moment où ils vont voir l'étoile, mm -hmm. jusqu'à l'arrivée, il va se dire « Bon, l'enfant doit déjà avoir deux ans. Est-ce que vous voyez donc Tuez-les donc ?» Il n'est pas dans la mangeoire yes, yes, yes, Donc c'est yes. pas la peine de pouvoir montrer Jésus Dans la mangeoire <rire> et les mages Venir donner des cadeaux yes, Ça yes. inculque, vous savez, une mentalité, mentalité. bizarre yes, Dans la tête yes, des gens yes, yes. Et encore pour ajouter par rapport à ce que le pasteur jean Gentil disait tout à l'heure Lorsque le jeune homme riche va venir voir Jésus, et il, va, il va dire à Jésus « comment je peux faire pour hériter du royaume ?» en fait. Mm. Et là, le Seigneur Jésus va lui dire qu'il faut qu'il observe la loi, etc. Et il va dire « j'observais ça depuis mm. mon enfance mm. ». Et on se rend compte en fait que simple fait d'observer la loi, ça l'avait rendu riche. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Et ouais. du ouais. coup, le je, Dieu le regarda et les mains. C'est ça. Mm. Le jeune homme a observé la loi, mmh. il est devenu riche et Jésus l'a aimé. A aimé ouais. Pourtant, si Jésus n'aimait pas la richesse, comme certains disent, ouais. Jésus n'allait pas l'aimer. En fait. C'est ça. Pourtant, Jésus l'aima. Ensuite, il va lui dire, va et vends tout ce que tu possèdes et mmh. suis-moi, parce que c'est la seule chose qui te reste. Mmh. Pour que le Seigneur lui demande ça, c'est que lui-même, il l'a déjà fait. C'est ça. C'est ce que Je... tu nous as enseigné. Ouais, c'est que ouais. lui-même, il avait déjà fait, mmh. parce, qu dit... parce que sinon, lui-même, il n'aurait pas hérité du royaume. C'est ça. Donc, s'il a hérité du royaume, c'est qu'il connaît comment on fait pour hériter du royaume. C'est ça. Vendre tout ce qu'on possède. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les disciples dire, mais attends, euh, parce que le jeune homme riche va partir, mais il va dire, mais attends, nous, nous avons vendu tout ce que nous avons. Mmh. Nous avons tout abandonné, en fait, mmh. et nous t'avons suivi. Alors, et qu'est-ce qu qui va se passer pour nous, en fait mmh, mmh. Le Seigneur Jésus va leur expliquer que, justement, il n'y a personne qui a quitté père, mère, etc., qui ne va pas hériter au centuple, ouais. bref. Mmh. Mon point, c'était sur le fait que le jeune homme riche, a dû, Dieu, Jésus lui a demandé de tout vendre, ce qui veut dire que Jésus lui-même avait tout abandonné. Qu'est-ce qui me permet de savoir qu'il avait des choses à abandonner, c'est que, mm. non seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est que son père était charpentier. Mm -hmm. Or, charpentier de l'époque, c'était architecte d'aujourd'hui. C'était architecte d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'était un architecte, un architecte mm -hmm. parce que le mot grec mm -hmm. charpentier ici, mm -hmm. c'est le même mot qui désigne Architecte, faiseur de plans, dessinateur. C'est yes. exactement le mmh, même mmh, mot en fait. Mmh, Donc, mmh, euh, c'était en, fait, en fait un architecte et à l'époque, ces gars-là étaient des chefs de chantier, yes. des, des, des chefs de main-d'œuvre. Bah comment là, tu les, appelles les, ça en les fait Des conducteurs, voilà. de conducteurs de et travaux. Des conducteurs de travaux. C'est des gens qui, en fait qui construisaient vraiment beaucoup de choses et je ouais. pense ouais. qu'il a construit non seulement beaucoup de maisons mais ouais. beaucoup de bâtisses également. Ouais. Ouais. Ce qui veut dire que même en dehors de la richesse de l'héritage, mmh. il avait déjà un boulot dans lequel oui. son père l'a initié. C'est ça. Parce que c'était une époque où les parents initiaient beaucoup les enfants dans, cas, leur ce, dans, ouais. dans, dans, dans leur métier, etc. Ouais. Donc, mais ce okay. qui veut dire que c'était quelqu'un qui était riche, en fait, mm. qui avait déjà même de la connaissance, mais qui l'avait tout abandonné. Mm. Parce qu'il ne parlerait pas de tout abandonner, mm. il ne parlerait pas du fait que les disciples abandonnent tout, mm. ils abandonnent leur métier, leur richesse pour le suivre si lui-même n'a pas fait cet acte, en fait. C'est ça. Bon. Et même par rapport à, au, au passage que tu as cité tout à l'heure où il va dire qu'il va donner au centuple, mm. ouais. ça, ça, ça concerne aussi la richesse. C'est ça. ça. Parce fait, que si tu abandonnes ce que tu as pour qu'on te donne son fois plus, ça veut dire qu'on va t'enrichir, exactement c'est un investissement pour avoir 100 fois plus que ce que tu as déjà c'est ça, c'est ce que le pasteur Isaac a eu le plaisir de dire tout à l'heure, le Seigneur a la matrice, c'est ça pour pouvoir multiplier ça il est très très riche et s'il n'était pas riche pourquoi les soldats se sont partagés sa c'est ce que j'allais dire, sa tunique pourquoi, pourquoi ils se sont tirés au sort sa tunique, parce que c'était une tunique de grande valeur. Mmh, Et d'ailleurs, même c'est ça qui a scandalisé Jean-Baptiste. Mmh. C'est ça qui a vraiment vrai. scandalisé Jean-Baptiste. Mmh, mmh, mmh. En fait, euh euh, le, le, le, le, comment on appelle ça? Le, le, le, le, le, le fait que Jean-Baptiste avait plutôt un ministère où il était dépourvu de beaucoup de choses, c'était oui. exprès, hein? oui. parce qu'il faisait partie d'un mouvement qu'on appelait les Esséniens, en fait. Oui. Les Esséniens, oui. les Esséniens en fait. C'était un mouvement ça. qui pensait que l'homme de Dieu doit vivre dans les déserts, mm -hmm. euh, s'habiller de peau de bête, euh, manger les criquets, vous mm -hmm. savez ne pas mm -hmm. bouffer mm -hmm. la viande, un hein, végétarien. Mm -hmm. <rire> <rire> Mais par rapport <rire> à ce que tu dis, Apôtre, <rire> il <rire> y a quand même quelque chose qui, qui, qui, qui manque dans mon esprit mmh. lorsqu'on voit jésus traîner avec toutes ces personnes on ne voit nulle part jésus être perdu dans cet environnement -là. voilà on ne voit voilà. nulle part Jésus voilà. est perdu voilà. dans cet environnement-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il se retrouve parmi des personnes qui mmh. sont dans l'opulence mmh. et ouais. Jésus est en, à l'aise dans cet environnement-là. Okay. C'est un uh -huh. environnement qui ne lui est pas étranger. Mmh. Est ça. Maintenant, mmh. ce qui, euh, qui l'amène de différent, c'est sa mentalité. Yes. Mais mmh. cet environnement-là n'était pas étranger vrai, à Jésus. Hein. Mmh. Parce que quelqu'un qui est pauvre, lorsqu'il mmh. arrive dans un environnement de riches, mmh. on sent tout de suite qu'en fait, fait qu il n'est pas, pas... Il est pas perdu, il est perdu, celui qui est perdu, il est perdu. C'est pour ça que j'avantage Jésus vraiment juste la avait. Ouais, ça. Non, on ça. voit vraiment que. Mais parce que nous, parfois, nous, mais c'est vrai, nous les chrétiens, quand on parle de, de royauté, ça. ça paraît un peu abstrait. Mmh. On a l'impression que c'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas palper mmh. alors que. Mmh. On doit le manifester. Ça doit être mm. quelque chose de, de manifeste. Nous mm. sommes issus d'une famille royale. Amen. Notre père, le roi des rois. Donc, on va mm. le manifester. Jésus était à l'aise. Mm. Même quand la dame va verser un parfum sur ah. lui, là. Mm. il ne va, va pas dire c'est euh, quoi, quoi cette histoire. -là. <rire> il ne va pas dire c'est quoi cette histoire-là. Il ne va pas être perdu. <rire> voilà. dit <rire> quel <rire> gaspillage. <rire> c'est que voilà. c'est rien un parfum <rire> de 600 <rire> <en rire> livres. Ah, il ne dit même pas que non. c'est comme ça que fonctionnent les rois. ça les rois. C'est comme ça que fonctionnent les rois. C'est ça ça il ne va pas dire pas, non, je vais peut-être choquer les disciples d'autres mm, personnes mm, avec mm, ce parfum là. Mm. Non, il prend le parfum, il était à l'aise. Ouais. Il avait son standing, il assumait mm. et les miracles se produisaient avec ça. Ouais. C'est-à-dire là, il n'a peut-être pas sa maladie, il arrive, il a toujours la mentalité d'abondance. Mm. Il multiplie le pain et les personnes, il ne dit pas non, il a peut-être pas assez. Mm. Dans sa tête, j'en ai assez, mm. je suis issu d'une famille royale. Tout le monde peut manger là, parce que, que c'est mon standing, c'est ouais. mon statut. Et le miracle, c'est pour ça que davantage j'insiste sur l'aspect spirituel de la richesse. Mmh. Mmh. L'autre mmh. chose aussi qui démontre que Jésus était riche, <rire> euh, pour aller un peu dans le sens du pasteur Isaac, mmh. c'est que Jésus, enfin les riches en général, n'ont pas la mentalité du manque. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils se servent. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va voir Jésus, il va voir le figuier, il a faim, il va en figuier, il y va. Mm -hmm. Il ne se pose pas de questions. Ce n'est pas la saison, mais ce n'est pas son problème. Mm -hmm. ça mm -hmm. Et c'est ça la mentalité du riche, en fait. C'est-à-dire qu'il ne re, il regarde pas ce qui peut le bloquer. Non. Tout est possible, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il achète ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il se sert là où il veut, en fait. Mm -hmm. Et du coup, il va vers le figuier, il sait que ce n'est pas la saison. Mm -hmm. Mais il veut quand même des figues. Ouais. Et le, le figuier n'a pas de figue, il s'énerve. Mm -hmm. Il maudit le pauvre figuier. <rire> <rire> Alors que c'est pas la saison. Ah. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu Estimé que le figuier était censé lui donner ce mmh. dont il a besoin. Mmh. Pourquoi Parce qu'il ne doit rien manquer. Mmh. Oh, en fait, on ne doit pas lui dire non. Mmh. On ne doit pas ça. lui mettre un stop. Quand il veut, il se sert. En fait. mmh. C'est mmh. même ce qu'il va dire d'ailleurs avec lorsqu'il va envoyer ses disciples chercher euh, l'anneau. Mmh. En, en fait, il va dire en fait, quand vous allez le chercher, mmh. si on vous pose des questions, dites le Seigneur en a besoin. Mmh. Mais attends, mais qui est-il le mmh. Seigneur en a besoin, ça devrait être suffisant. Mmh. On ne peut pas dire ça de quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas riche, mmh. qui n'a pas de. comment on appelle ça de la renommée en fait. Mmh. Et so, si, pour pouvoir dire ça, c'est que. enfin, ces personnes-là allaient comprendre. Ah, si c'est le Seigneur, ok, allez-y, prenez mmh. Or, si ces personnes, si c'est un pauvre, mmh. on ne va jamais répondre comme ça. On ne va fait. jamais répondre Mais, comme ça. Pauvre, vraiment, il n'avait vraiment pas cette mentalité de manque. Hein. Mmh. Pour lui j'ai tout le temps, même avec le figuier c'est pas la saison, mm. mais il a vraiment la mentalité du ciel, que mm. moi je mange tout le temps mm. il n'avait même pas la mentalité que je note euh, mm. la fin du mois le salaire à la fin du mm. mois, Jésus n'avait pas cette mentalité yes. Alors, il avait vraiment la mentalité de riche, on comprend pourquoi il va dire que non, moi je ne suis pas la terre, je viens mm. d'en haut mm. je viens mm. du ciel, parce qu'au ciel je dis et ça apparaît. Mmh. Je parle au ciel, c'est ça. Quand tu dis ça, apparaît. Mmh. Et c'est ce qu'il va faire avec le figuier. Mmh. On voit bien qu'il répond même au figuier parce mmh. que la Bible il va répondre. Mmh. Le figuier va dire à Jésus, ce n'est pas la saison. Mmh. Ici, là, c'est des cycles et saisons. Ce n'est pas la ouais. saison pour ouais. moi de produire des figues. Ça. Mais la Bible, Jésus va répondre au figuier ça. pour dire au figuier, <rire> moi, je fonctionne avec un autre système, mmh. je viens d'en haut, je ne fonctionne pas selon le système de la terre. Au ciel, c'est tout temps, l'abondance, c'est tout temps. Mmh, mmh. Ce n'est pas un euh, cycle de saison, il y a une dimension supérieure où je peux manger tout temps, tout temps, tout temps. Mmh, mmh. C'est pour ça qu'il va, il va, il va maudire le figuier. Mmh, mmh. On peut même se dire, ben, c'est lui le créateur, c'est le fils de Dieu. Il sait quand même mmh. que, pendant même manguier il y a une y a période des où mmh. il fleurit, et ensuite, il y a des manques. Mmh. Mais comment il va, bon, il, va, il, va, mmh. il va blâmer le pauvre figuier mmh, pour mmh. montrer qu'il avait la mentalité de l'abondance tous les jours, mmh. tout le temps. C'est ça. Deux et c'est ce qui va lui permettre d'expérimenter de, l'abondance. Mmh. De, mmh. Encore une fois cette affaire de multiplication des pères mmh. et l'affaire avec Pierre là. Moi ça me marque beaucoup. Mmh. Et seulement avec ça <rire> l'or et l'argent peut être tiré vers lui. J'ai deux <rire> autres arguments encore au moment où il demande lui demande est-ce qu'on doit payer les impôts ou pas mmh. en fait. Mmh. Il va demander à qui il réfugie etc mmh. il va là il va envoyer Pierre pour aller pêcher le poisson. Mmh. Mmh. En fait un pauvre. Va commencer par argumenter dans mmh. le sens de oui, mais bon, on n'est pas censé payer ça, parce qu'ils sont venus, euh, ils se sont imposés à nous, euh, ces Romain, machin. Lui, il n'a aucun problème. Lui, il n'a pas de problème. C'est quoi Il faut payer, ok, ça. on paye. C'est le voilà, voilà. problème. C'est l'argent qu'il faut. Choquer, voilà. <rire> don't, don't, <Voilà. rire> donne donne, donne l'argent si c'est l'argent qu'il faut. Donc c'est bon, ne fatiguez pas avec les histoires comme ça, quoi. Premièrement. Donc c'est que lui, il n'a aucun problème pour payer, en fait. Deuxièmement, je suis quand même touché par le fait il n'a pas été intérêt d'un n'importe quel tombeau, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ouais. quelqu'un, un, un riche, un un riche ouais. est venu. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on ouais. reconnaît les tombeaux des riches et des pauvres. C'est-à-dire que les pauvres ne les atterrent pas au même endroit non. que les riches. En fait. Et le, fait, le simple fait de voir là où il était enterré mmh. nous dit beaucoup en fait sur la, les standings de l'homme, ou du moins de la classe de cet homme. Et le simple fait qu'on est payé, non seulement pour son tombeau, mais pour le faire descendre, parce qu'on ne voulait pas le faire descendre, Quelqu'un a dû payer, mm. quelqu'un a dû convaincre, on a dû parler en fait. Mm. Et tout mm. ça, mm. c'est que des personnes influentes. C'était un riche. C'était un riche. Mm. Les personnes influentes ne vont pas essayer de se connecter avec des pauvres. C'est vrai. Les, influents, mm. les personnes qui influencent se connectent avec les personnes qui influencent plus. C'est Sinon, au même niveau qu'eux. Sinon, riche en fait. Exactement. Et on sait que l'argent fait partie des premières choses qui, qui déterminent une personne qui influence mm. en fait. Mm. Donc, du coup, le simple fait d'avoir qu'il a été enterré là-bas, pour moi, ça parle beaucoup en fait. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. On va laisser peut-être oui, ça ça ça, moment-là, beaucoup toi. de temps. Mm -hmm. oui, je pense que ça serait pas mal, effectivement. Oui. <rire> <rire> <Bonne idée. rire> <Bonne idée. rire> Tout à l'heure, le pasteur Isaac parlait de, de l'histoire où Jésus va multiplier les pains. Il y a quand même mm. une précision que nous donne la Bible. La Bible mm. va nous dire qu'ils avaient 200 deniers mm. en épargne. Mm. Et si on sait qu'un denier, c'est le salaire d'un jour, donc non, 200 jour. deniers, on est en train de parler d'un salaire des mois. Donc ça? ça veut dire que même Jésus avait une épargne. Ça veut mm. dire que même si c'est vrai qu'il ne va pas puiser dans son épargne mm. pour payer les impôts, mais financièrement, il n'était oh, pas oui, dans, oui, vraiment oui. Pas ah, dans le manque. Ce en fait. n'était pas quelqu'un a... qui était là. Si aujourd'hui, il fallait financer et prendre dans l'épargne, Jésus n'avait pas de problème avec ça. Avec ça. Donc, c'est oui, pour ça, ça que Jésus va emmener ses disciples plus loin que l'épargne. Jésus mm -hmm. va dire, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples vont se référer à, à, à mm -hmm. l'épargne. Jésus va dire, je ne vous parle pas d'épargne, je vous parle de la foi. Ils sont vous parlez d'une autre dimension. Yeah. En yeah. Fait. Yeah. Yeah. Pourquoi Parce que la richesse ne dépend même pas de notre épargne, mm -hmm. elle va dépendre de ce qui est à l'intérieur de du... yeah, yeah, yeah. Donc, c'est ça mais que mais je voulais ajouter par rapport à ce que. C'est même quelque chose que l'apôtre nous a souvent enseigné, que parfois, par rapport aux besoins, qu'on ne regarde pas souvent l'épargne, il ne faut même pas puiser dans l'épargne. ça. Parce que puiser tout dans les pins, c'est une preuve de manque Tu, tu fois, ne développes pas sens. ta foi, c'est mmh. ça. C'est ça. Le, le, le, voilà. Donc, euh, OK, gloire à Dieu. Hein? <rire> on, vous amène, okay. on vous amène quelque part dans cette série sur euh, comment euh, le, le chrétien, chrétien, est chrétien et les affaires. les affaires. On vous amène quelque part. Là, on voulait vous démontrer que Dieu n'est pas pauvre, que mmh. Jésus n'était pas pauvre. Mmh. Au prochain épisode, on va vous démontrer que les apôtres n'étaient pas pauvres. Mmh. On vous parlera mmh. des chrétiens dans la Bible mmh. qui étaient. Riche. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de chrétiens qui était mmh. très riche et qui était très efficace. Et nous allons vous dire qu'un chrétien qui a des finances va mieux servir Dieu qu'un chrétien qui n'a pas de mmh. finances. Mmh. Je sais que quand on dit ça, certaines personnes veulent nous lapider, mais je vous assure, <coughs> tout le... Ah non, mais c'est clair, tous les ministères qui réussissent <coughs> aujourd'hui, ils, ils, ils, voilà, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui parce qu'on a les moyens de pouvoir faire cette émission-là ah, et on a les moyens d'arriver chez vous. Est-ce Est que vous comprenez Amé. Si on était pauvre, on n'avait même pas de quoi acheter une caméra, de quoi diffuser. Machin, vous n'aurez pas reçu cette parole là en fait yes. et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à faire ce que nous faisons mm -hmm. parce quils n'ont pas les moyens donc on va le faire cette émission vous a certainement béni je vous invite maintenant si vous la regardez sur youtube je vous invite à vous abonner sur notre chaîne youtube Amen. évangile TV maintenant yes. cliquez sur s'abonner et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en étant partenaire, en nous envoyant un numéro euh, un numéro de téléphone, en nous envoyant <rire> au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant un message WhatsApp. Euh, vous nous dites je veux soutenir financièrement cette émission, je veux soutenir financièrement la chaîne. Envoyez yes. le message WhatsApp et l'unique numéro, c'est celui qui s'affiche maintenant, il n'y a pas d'autre numéro. Si vous avez des sollicitations des gens avec un autre numéro, ce n'est pas nous. On a un seul numéro WhatsApp. Mmh. C'est celui qui s'affiche mmh. maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais avec, avec euh, le pasteur Isaac, le pasteur Gentil, le pasteur Darius. Je vous dis à bientôt dans la prochaine émission Pendule à l'heure.